Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions du Verseau pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Durant la nuit du lundi à mardi, Mercure entre dans votre cinquième maison, dans les Gémeaux. Il va y rester jusqu'au 28 mai. Durant ce passage de Mercure dans cette cinquième maison, vous aurez un esprit joueur, enjoué et très vif, et vous serez attiré par les personnes ayant un esprit similaire. Vous aurez beaucoup de plaisir à séduire, et votre intellect se mêle aux plaisir, aux amours, aux aventures et aux rencontres intimes. Votre créativité intellectuelle sera très puissante, alors toutes les activités d'écriture, de littérature, de journalisme, de poésie seront très favorisées par ce passage de Mercure dans cette cinquième maison. Mercredi, Mars entre dans les Poissons, votre deuxième maison, et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que cela signifie. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, mardi, AM pour le Québec, lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne. Les plus chanceux, Capricorne, Vierge, Taureau, et les moins chanceux seront vous, chers Verseaux. Le Capricorne, c'est votre douzième maison. Donc la semaine commence avec une période délicate durant laquelle vous devriez éviter toutes sortes de confrontations, de conflits ou de vous impliquer dans des situations tendues qui risqueraient, risqueraient d'escalader. Si possible, reportez toute décision ou discussion ou réunion cruciale aux prochaines journées car elles seront beaucoup mieux, euh, beaucoup plus euh, plaisantes aussi, euh, elles seront presque fantastiques. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau. Les plus chanceux verso, vous, chers Verseaux, Balance et Gémeaux, donc la Lune sera dans votre signe. Et en plus, Vénus est toujours dans votre cinquième maison et maintenant elle est avec Mercure. Dans, dans cette maison de plaisir, de loisir, de créativité. Et la Lune est dans votre signe. Quelles belles énergies vous entourent, cher Verseau Toutes ces énergies vous offrent un pouvoir appru de négociation, de séduction. Elle vous offre du charme et du charisme. Vous serez capable de convaincre les plus obstinés des gens en utilisant votre magnétisme personnel. Votre optimisme sera contagieux. Les énergies de cette période pourraient vous apporter des nouvelles, euh, des nouvelles euh, intéressantes ou euh, des opportunités qui seraient intéressantes aussi. Les énergies aussi de cette période pourraient vous apporter des conversations très stimulantes. Votre routine quotidienne pourrait prendre des directions inattendues. Très belles énergies à en profiter au maximum. Une relation pourrait apparaître de votre passé. Une relation qui aurait apporté pour vous beaucoup de joie, mais qui était interrompue pour une certaine raison. Mais elle pourrait refaire surface maintenant. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre deuxième maison, une période occupée mais productive, peut-être bénéfique financièrement aussi. Vous pourriez faire des revenus supplémentaires, Surtout si vous travaillez dans le domaine de vente ou d'échange commercial. Un projet qui aurait, être, qui aurait été mis de côté ou suspendu pourrait refaire surface et vous pourriez commencer ou recommencer à travailler là-dessus. Des dépenses seraient aussi requises. Mais juste soyez attentif à une certaine impulsivité dans vos achats. Mais des dépenses pourraient aussi être nécessaires pour votre boulot. Dimanche, lundi et mardi de la semaine après, la lune sera dans le bélier, votre troisième maison. Cette fin de semaine pourrait prendre une direction excitante. Et aussi le début de la semaine prochaine, de la semaine après. Vous apprendrez de nouvelles choses et rencontrerez de nouvelles personnes. C'est le bon moment pour se faire des amis d'horizons différents, même à distance. La socialisation est favorisée en raison de vos idées stimulantes et de votre sens d'humour. Toujours à distance. Mercure, dans votre, dans votre euh, euh, cinquième maison maintenant, et aussi... Vénus, qui est dans la cinquième maison aussi, vous offre un bel esprit intellectuel, vous offre un, un pouvoir de séduction, un charme et un magnétisme personnel qui fait attirer les gens vers vous et les fait graviter autour de vous. Profitez de cette période aussi. Donc, à l'exception... Du début de la semaine, lundi et mardi, toutes les autres journées seront pas mal chanceuses, pas mal bonnes. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers verso Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires. Et surtout, partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.